Le président Chalus fait partie de l'histoire du SMA. Tout d'abord, il est né la même année que le SMA. Il a été, euh, pendant son service militaire, formateur au SMA. Il a été maire de la commune de Bemao, où, où est toujours stationné le SMA. Il a été député et président du Voilà. Donc vous êtes lié, forcément, monsieur le président, au SMA. déjà Certains ne connaissent pas, il ne faut pas se leurrer, ils ne connaissent pas le, domaine, le monde agricole. Donc c'est déjà leur donner une vision des choses. Et aussi certains qui ont déjà euh, des parents qui sont le domaine agricole et qui veulent s'installer, ben, ça me permet de moi de les aider pour qu'ils puissent euh, créer leur projet avec les différents partenaires comme la Chambre d'agriculture ou même d'autres exploitants qui sont... Euh, qui sont déjà installés aussi. donc En fait, c'est à deux buts c'est leur donner l'envie. Après, certains ils se disent ben, je peux m'installer dans ce domaine-là parce que finalement ça m'intéresse. il y en a d'autres qui ont déjà leur projet bien fixé, mais ça leur donne, ça leur apporte une expérience. La région nous permet, euh, au SMA qui est un dispositif euh, étatique, de nous adapter aux besoins spécifiques de la Guadeloupe. Euh, et donc c'est pour ça que nos échanges sont particulièrement intéressants. Euh, sinon, euh, on n'arriverait pas à répondre exactement aux besoins spécifiques. Depuis deux ans, pour avoir trois éducateurs spécialisés au sein du SMA, pour aider euh, les jeunes qui ont le, le plus de problèmes sociaux. Euh, et donc ça, c'était pour déjà montrer à M. le Président du Conseil Régional son action concrète et pour pérenniser ce binôme entre la région et le RSMA. Permettre à ces jeunes-là de pouvoir effectivement en sortir avec une formation qualifiante. C'est ce que nous voulons dans le cadre de plan sur la jeunesse sur l'équipe de M. Paul Lapri, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir accompagner ces jeunes par le biais du SMA, comme le faisait avec aussi le Pôle emploi, on oublie de le dire, mais permettre à ces jeunes d'avoir peut-être un avenir meilleur. Et comme je le disais au colonel, pourquoi pas mettre en place un dispositif entre régions, Pôle emploi, euh, le RSMA, de manière à ce que dans certaines filières, au lieu que le jeune sortent pour aller chercher le travail, que nous les accompagnons directement à créer à la sortie du SMA, leur petite entreprise, mais tous les moyens de leur côté. Donc c'est une journée effectivement, très satisfaisante. il y en aura d'autres. Il y a d'autres filières qu'on devrait voir par la suite, la menuiserie, le BTP, parce qu'on sait que l'armée a beaucoup de filières. Donc, Covid a ralenti les choses, mais ça va repart tout, tout doucement. Et je compte beaucoup sur Mme Jennifer Lino qui est déléguée à la formation avec son équipe pour pouvoir amplifier un peu cette formations.